Attention, je préfère vous prévenir tout de suite, je n'ai pas que des bonnes choses à dire sur Skyrim The Board Game, très loin de la même, je préfère vous prévenir maintenant plutôt que de vous surprendre ou bien même de vous décevoir, puisque moi aussi j'étais dans ce cas où j'attends un jeu, une campagne pendant des semaines alors qu'elle est teasée, ce jeu, cette campagne sort, donc comme tout le monde je vais aller sur Youtube pour chercher un petit peu confirmation de, de ce que je pense déjà pour entretenir ma hype, et puis sur Youtube je tombe sur plein de vidéos qui disent du mal, qui disent que je, ce jeu, cette campagne est catastrophique, qu'il faut surtout pas y aller, et euh, bah voilà, c'est des cas où on se retrouve partagé entre la petite voix qui vous dit « oui, mais je le veux quand même, parce que vous l'attendez depuis tellement longtemps ». Et puis la raison qui vous pousse à vous dire que si tout le monde en dit du mal, il y a peut-être une bonne raison. Je tiens à vous épargner donc ce dilemme, je vous laisse quelques petites secondes de réflexion, et puis on attaque. Vous êtes toujours là euh, les adaptations de jeux vidéo en jeu de plateau, c'est ce dont on parle aujourd'hui. On va pas parler de tendance, le mot est un petit peu gros, mais on en voit de plus en plus, on en voit tous les ans, et commercialement en tout cas, au niveau des campagnes, c'est souvent des succès, voire de très très gros succès. Euh, au niveau critique, évidemment, ça va être un petit peu plus mitigé. J'ai l'impression quand même qu'Assassin's Creed, sans y avoir joué, était plutôt bien reçu. Euh, Rainbow Six, il y a quelques mois, a plutôt bien réussi aussi sa transition. Si on va chercher un petit peu plus loin, on a même des jeux comme The War of Mine, qui sont devenus, des, devenus de véritables monuments, des références à... Du genre, et dans l'actualité tout toute récente, celui qui a vraiment marqué les esprits, c'était Eleven Football Manager, donc un jeu tiré du monde du football, assez éloigné de ce qu'on fait dans un jeu de plateau, tiré aussi de la licence éponyme qui est un jeu de management, de gestion de club. Il faut bien comprendre qu'une raison des succès, pour le moins financiers, de ces adaptations est liée à un fait c'est qu'elles vont chercher un public qui n'est pas ou très peu board gamer, backer, typiquement dans le cas d'Eleven. Donc un public qui n'a pas besoin, comme la plupart des gros backers, euh, de se restreindre, de se fixer un budget par mois parce que le backer moyen, il va se dire je peux pas dépenser plus de 2 ou 300 euros et il va essayer de limiter sa, sa compulsion, une compulsion qu'on a tous, moi le premier. Donc il va pouvoir, une fois par an, une fois tous les deux ans, sur une licence qui lui parle et qu'il adore euh, sur PC, sur console, quelqu'un un billet de 300, forcément ça va lui paraître beaucoup, mais ce ne sera pas démesuré parce que ce sera juste une fois. L'éditeur de Skyrim, Modifus, il l'a bien compris, puisque en termes de promotion dans le milieu de board game, on va dire conventionnel, on a quasiment rien. Euh, ils ne répondent pas aux sollicitations, en tout cas pas aux miennes, puisque j'ai essayé de les contacter bien avant le début de leur campagne et puis juste avant le tournage de cette vidéo sans aucune réponse. Et sur leur page, on voit qu'il n'y a quasiment aucune vidéo de présentation, à part deux ou trois chaînes américaines, et c'est malheureusement souvent les mêmes. J'entends que l'âge d'or des prototypes aujourd'hui s'est terminé à cause des problèmes de logistique, de coûts, etc. Mais quand on voit que sur Skyrim, on avait plus de 28 000 followers avant le début de la campagne, on voit que Modifus a très bien compris d'où l'argent pouvait venir et que potentiellement il avait un coup à jouer, un coup de bluff, un coup d'éclat, comme certains autres l'ont fait avant lui. Pourtant, il y a un paramètre à ne pas ignorer quand on veut vendre une licence adaptée du jeu vidéo. Si vous voulez cartonner, vous n'avez finalement que deux fois. Soit le jeu est simple à comprendre et à expliquer, dans ce cas là vous capitalisez justement sur toute cette communauté de fans qui si elle ne joue pas particulièrement au jeu de plateau, adore l'univers, adore le monde, va vouloir tout avoir et prolonger l'expérience. Soit votre jeu est particulièrement bien fichu et dans ce cas là vous avez un petit peu le meilleur des deux mondes, c'est à dire une partie de ces fans de cette communauté et puis aussi une grosse partie des backers réguliers, des joueurs de plateau hardcore qui vont se dire ok la licence est sympa mais surtout j'ai des mécaniques derrière et je sais que c'est un jeu qui va sortir un investissement qui vaut le coup. Pour vous donner une idée de l'orientation que va prendre cette chronique, euh, le livret de règles en version bêta de Skyrim fait déjà plus de 55 pages. On va faire un petit tour du jeu, un aperçu très rapide, hein, je n'irai pas du tout dans les détails, euh, le mode tabletop simulator est disponible depuis le début de la campagne, et ça c'est bien parce que ça parle normalement aux, aux gamers, à la fanbase de, de Skyrim, on a le monde qui est ici, le plateau, avec pas mal de petites choses sur les côtés sur lesquelles on reviendra un petit peu. Euh, les lieux emblématiques sont là, on a de la forêt, on a des donjons, on a un petit peu tout. Euh, normalement si vous connaissez la licence, vous n'êtes pas perdu. Vous allez, chacun, chaque jour, incarner un personnage euh, qui va surtout être caractérisé par sa race. On a toutes les fameuses races, les races les plus connues de, de Skyrim. Euh, J'ai un impérial, j'avais préparé ici un, un nordique par exemple. On a euh, bon, il y en a un Khajiit, on a je crois qu'il y a une, une, une dizaine de races disponibles de base. Et donc on a un plateau voir qui est finalement assez classique. Ici j'ai de l'équipement parce que j'avais euh, attaqué un, un bout de partie pour vous montrer quelques trucs. On a surtout donc la vie ici, l'agilité, la magie. On a les points d'expérience qui vont se compter ici. D'ailleurs je les ai très mal placés. Euh, tout ce qu'on va looter sera ici en termes de, de composants. On a l'or évidemment. Donc notre sac à dos avec tout ce qu'on peut mettre. Ici ça va être les quêtes. Et puis donc chaque personnage aura trois capacités. Il aura une capacité passive qui s'applique tout le temps. Donc ici et puis euh, deux capacités qui vont s'appliquer uniquement quand vous aurez débloqué les traits dédiés, donc qui chacune va vous permettre de faire certaines actions mieux ou d'être meilleur en combat, etc. On est sur un jeu narratif, donc un jeu qui est accompagné d'un petit livret de campagne qui est vraiment tout petit tout petit, euh, puisque ça va surtout tourner autour de cartes, euh, le jeu de base propose deux campagnes de trois scénarios, trois chapitres, euh, qui chacun durerait à peu près deux heures. Donc ça fait deux fois 3, 6 x 2 heures, 12 heures de jeu. Ce qui n'est pas finalement particulièrement long par rapport à d'autres classiques du genre. Euh, l'argument bien sûr c'est de dire que chaque chapitre de la campagne peut être joué en one shot, même si on sait que quasiment personne ne fait ça, que l'argument est particulièrement fallacieux sur des jeux très très thématiques et très très narratifs comme celui-ci. Donc, on est sur, en tout cas, euh, sur la core box, sur quelque chose d'assez contenu, mais contenu dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire contenu en termes de durée de vie. Pour chaque chapitre, on va vous donner un court texte d'exposition où vous voyez que là, c'est vraiment très très résumé. Alors, encore une fois, c'est un prototype, attention, ce sera peut-être plus étendu dans la version finale. En tout cas, c'est assez court, on vous donne un petit setup rapidement avec des villes interdites, des cartes à piocher, etc. Et chaque joueur va avoir une quête. Alors moi je l'ai enterré puisque depuis j'ai un petit peu avancé là sur ce, sur ce playthrough, mais vous avez une quête, donc encore une fois un petit texte que vous lisez à tout le monde, souvent un choix ou bien un test à faire dès le départ, euh, un lieu de départ également, Alors ça va varier selon l'évolution de la campagne bien sûr, puisque les, certains choix ont des conséquences, et puis de là c'est parti, et tout le reste de la narration sera fait à, à l'aide de cartes. Les mécaniques en l'occurrence elles sont plutôt bien connues où vous allez avoir le choix d'explorer certaines zones comme les zones de nature ici ou bien les villes pour aller piocher des cartes qui sont soit des petites quêtes, soit des petits tests afin de débloquer eh encore une fois, de l'équipement ou bien de l'expérience. À chaque tour on va tirer une carte événement qui sera soit quelque chose de global qui va affecter le monde entier, donc comme une grosse quête de, de monde, c'est comme ça qu'elle s'appelle d'ailleurs, soit des événements plus ponctuels ou plus centrés sur vous qui vous donneront l'opportunité encore une fois d'évoluer, d'être plus fort. Le tout pour mener votre quête à bien, la quête qui est donc globale au monde et à tous les joueurs, et puis de progresser dans l'histoire. On est dans une espèce de coopérative, c'est-à-dire qu'on ne s'affronte jamais directement, euh, même si chacun peut poursuivre des intérêts particuliers, peut-être parfois au détriment de certaines quêtes. Donc on est sur un mix de coop avec du chacun pour soi, même si on n'a jamais d'affrontement direct et que le but ça, va, ça ne va jamais être de nuire aux adversaires. Si on voulait rebondir finalement sur des campagnes que j'ai couvertes récemment, moi quand j'ai vu tout ça... Et quand j'ai commencé à lire le livre de règles, j'ai fortement pensé à un mélange entre The Witcher, euh, pour plein de raisons évidentes, y compris le fait de pouvoir explorer des, des lieux là et de, de tirer des cartes correspondantes, des cartes d'histoire aléatoire, et puis un gros côté aussi dans les mécaniques, Lens of Galzir, c'est-à-dire euh, un grand monde ouvert où on peut faire un petit peu ce qu'on veut comme on veut, euh, avec des cartes histoire numérotées et une histoire qui va continuer au fil du temps. Avant de trop entrer dans les règles, je voudrais quand même parler de ce qui, euh, tout de suite, en tant que fan de Skyrim, et je sais qu'il y en a beaucoup vu le nombre de jeux qui se vendent encore aujourd'hui, euh, ce qui fonctionne bien, il y a, euh, au-delà du visuel, il y a beaucoup, beaucoup de petites références, de petits trucs qui tout de suite vont aller vous, vous toucher au vif. J'en ai sorti deux, là, par exemple. On a le fait de pouvoir prendre les, les gens par surprise, donc on a toujours la possibilité de, de sneak, donc d'attaquer euh, par surprise. Euh, qui était une, une compétence qui était développée par pas mal de joueurs, y compris moi, pour éviter le, euh, les affrontements trop directs tout le temps, on va retrouver les, les pièges qu'on peut euh, soit subir, soit désarmer. On retrouve vraiment, dans le peu d'histoires que je vois là, des petites cartes, etc., on retrouve euh, le lexique, évidemment, l'univers, euh, pas mal de personnages emblématiques, puisqu'on tourne entre l'avant et l'après, on gravite entre l'avant et l'après euh, Skyrim, le jeu de, de vidéo, il y a aussi beaucoup de l'humour loufoque hein, qui faisait un petit peu la patte, la signature des, des jeux Elder Scrolls avec des personnages qui sont complètement abracadabrants, des situations vraiment marrantes et puis des, parfois des, des petits textes, des petits dialogues qui sont assez savoureux. Donc on sait où on est si vous voulez, il euh, y a tous les éléments qui sont là euh, pour séduire, pour que celui qui aime Skyrim, qui aime Elder Scroll en général, euh, se sente chez lui et ait envie de progresser, de découvrir, euh, d'explorer ce monde là. Mais je veux en venir directement à ce qui m'a posé un gros problème dès la fin de la lecture des règles, et ce qui pour moi sera problématique euh, dans Skyrim The Board Game, c'est que si vous enlevez bah, ce monde qu'on connaît, qu'on aime, si vous enlevez la narration, donc les cartes, etc., cette envie de découvrir, d'évoluer, de se retrouver dans, dans un univers qu'on connaît déjà et dans lequel on se sent bien, eh ben on va se retrouver avec tout simplement un thème, euh, plaqué, mais purement plaqué, sur des mécaniques qui sont d'une simplicité effrayante. Quand vous allez avoir une quête à accomplir, bah je peux vous montrer un petit peu ce que j'ai fait là par exemple au début de la partie. Donc ça va être du jet de dé, hein, toujours conditionné par ce qui est en bas à gauche. Quand vous explorez des lieux aléatoires, alors pour ce qu'on peut voir en tout cas en bas à gauche, mais bah encore une fois ça va être résolu sur un jet de dé. Euh, parfois les quêtes par contre sont résolues avec des combats, bah, les combats ça tombe bien, c'est du jet de dé, donc l'adversaire vous allez jeter pour lui, selon les symboles qui tombent il va faire certaines attaques. Ensuite vous, vous pouvez mitiger quand même entre attaque et défense pour jouer avant ou après, pour euh, etc. jouer vos pouvoirs, mais ça va être encore une fois du jet de dé. Euh, qui seront mitigables. Hein. Par contre, je, je vais quand même mettre une petite nuance, c'est qu'on peut mitiger les jets de dés euh, en dépensant des ressources. Et puis, quand vous allez débloquer donc des traits qui sont là-haut, bah, super, les traits, la plupart du temps, vous permettent tout simplement de jeter plus de dés quand vous faites certaines, euh, certains jets, certains tests de compétences. Alors, on a pas mal parlé aussi de tout ce qui était donjons. On peut explorer des donjons dans Skyrim. Bah oui, les donjons, voilà, ils sont là. Vous rentrez dans un donjon comme ça, vous allez tirer deux cartes et demi, donc ça va être deux combats. Donc, encore une fois, un petit peu plus de jets de dés. Euh, mais c'est à peu près tout et c'est dommage. Alors l'or c'est pareil, L'or, on peut tout faire avec l'or mais parfois même un petit peu trop. Quand une cité est fermée, euh, bah, il suffit de payer euh, pour y entrer. Quand une cité est trop euh, soumise au chaos, on en parlera, eh bah, il suffit pour la pacifier de payer. Euh, pour aller au magasin avant même d'acheter il faut payer pour voir les cartes du magasin et puis enfin si vous voulez voyager vite même si ça c'est un petit peu plus thématique bah encore une fois il faudra payer donc on est malheureusement je vous dis là sur des, euh, des mécaniques qui bon, ont l'avantage d'être simples à, à équilibrer euh, à, expli à expliquer aussi quelque part mais il n'y a pas grande richesse ni grande variété dans les mécaniques ça va être du hasard mitigable selon votre succès donc les ressources que vous avez et puis le reste ça se jouera selon votre richesse. Alors au-delà de ça, malheureusement et pour continuer dans la, dans la volonté, j'imagine de simplification de l'équilibrage, euh, toutes les races, même si elles ont donc leurs trois petits pouvoirs là, commencent avec exactement les mêmes statistiques, ce qui pour moi devrait être une, une hérésie pour tout fan de Skyrim. Donc le kajit comme le Nordique, ils ont les mêmes stats au départ, qui vont évoluer bon évidemment de manière différente selon vos choix, mais à part euh, bah, donc ce fameux kajit qui aura des griffes à la place des points, il n'y a aucune différence entre les races au départ, hein, à part donc le passif et puis cette petite carte en plus pour le pour le Khajiit. Alors de la même manière, si on prend un petit peu de recul sur tout ça, euh, le fait de ne pas avoir voulu avoir un gros livre d'histoire, voire même une application, même si quelques, certains euh, créent au scandale, euh, le fait d'avoir toute la narration uniquement sur des cartes, et bah, ça fait qu'on perd la profondeur d'un jeu. Qui quand même, euh, sur ces versions vidéoludiques, dans ces versions vidéoludiques, euh, reposaient beaucoup sur des dialogues interminables, sur des choix dans les dialogues, sur des livres éparpillés un petit peu partout, des tomes qu'on pouvait lire, retrouver, collectionner pour comprendre des histoires. Là, vous vous doutez bien qu'avec le, bah, vu la taille des cartes, en fait, euh, on va pas développer non plus les personnages de manière euh, de manière folle. D'ailleurs, nos personnages à nous, on n'a pas de grands traits de personnalité à part leur race. Et, euh, et ça n'évoluera pas plus que ça, puisque ce qui va bouger, ça va être vos, ça va être vos traits et, et votre équipement. On perd donc, je trouve, la richesse euh, du jeu vidéo, et on va se rapprocher de mécaniques, je le citais au début, hein, qui sont celles de The Witcher, c'est-à-dire quand je suis dans un lieu, je choisis X ou X cartes aléatoires à explorer, et puis le reste du temps, je vais essayer de me rendre au lieu euh, qui m'intéresse pour effectuer une quête, pour l'accomplir, tout en essayant de me rendre plus fort au fil du chemin. Mais c'est ça le problème en fait et ce sera aussi ma conclusion, c'est que euh, l'intérêt de The Witcher, un des intérêts j'imagine au-delà de retrouver ce monde, explorer, lire des petites histoires, c'était tout le côté deck building, personnalisation avec les, les classes, les écoles qu'il y avait, tout ce qu'on pouvait faire avec les cartes. Alors que là quoi que vous fassiez finalement, presque, allez parce que j'ai pas tout vu, j'ai vu qu'une démo prototype, mais le gros de ce que vous semblez pouvoir faire en termes d'exploration et de quête, ça va se terminer par un jet de dé ou bien de rendez-vous à tel endroit et tuer X monstres, voilà c'est tout. Pourtant, il y a vraiment des super bonnes idées et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est le concept d'événement. Donc, le premier joueur à chaque tour tire une carte événement. Alors, j'ai tiré les trois pour vous montrer ce qu'il peut y avoir. Il peut y avoir les, fameux, donc, les fameuses World Quests dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, il se passe un truc là, dans la région, dans, dans le monde de Skyrim. Chacun bon, peut participer à l'accomplissement la, de cette quête pour bénéficier des récompenses. Alors là, pour malheureusement donner un exemple, ça va être se rendre ici et battre une un monstre de cipla et un monstre de cipla donc encore une fois malheureusement c'est basique mais l'idée est bien quoi si vous voulez de il se passe quelque chose euh, breaking news euh, dans skyrim il y a aussi des choses plus ponctuelles soit un événement qui va se produire qui va être défaussé point barre soit euh, un événement actif qui va rester actif tant qu'un autre ne le remplacera pas et euh, donc ça va donner tout tout ça un petit peu de fraîcheur et ça va animer rendre vivant un monde encore une fois qui est un monde qu'on connaît et qu'on aime voir évoluer en disant tiens mais lui j'avais vu dans le jeu ou tiens celui-là euh, je l'ai déjà vu entre guillemets en vrai c'est-à-dire quand j'ai joué à Skyrim sur mon PC sur ma console à côté de ça on a des concepts qui sont inhérents à Skyrim et dont on sent bien qu'ils ont été tordus pour rentrer dans le jeu pour tenir dans les mécaniques euh, un des premiers aboutissements dans Skyrim le jeu vidéo c'est d'avoir un cheval donc évidemment dans ce jeu il y a des chevaux euh, par défaut un personnage je cherche ma figurine j'avais déjà dû la poser je crois par défaut, un personnage se déplace de 4 cases, 4 lieux en suivant les routes. Avec un cheval, vous pouvez vous déplacer jusqu'à 5 cases. Donc c'était pour mettre un cheval, mais finalement, une case de plus, un quart de plus, vous voyez, en termes de, de réalisme ou d'immersion, c'est pas exceptionnel. Et ça va s'ajouter à ce dont je parlais précédemment finalement. Euh, C'est-à-dire que payer pour regarder l'état d'un marchand, c'est bizarre. Euh, L'absence de différence inhérente au, au stade des races, c'est bizarre aussi. Tout ça, ça casse un petit peu l'immersion, et on sent, sent qu'il fallait que le jeu ait des mécaniques pas trop complexes, euh, équilibrables du coup assez facilement et peut-être relativement facilement explicables euh, à des gens qui ne connaissent pas. Et fallait quand même qu'on mette un maximum de Skyrim dedans. Alors malgré tout, il y a une autre idée qui est pas mal du tout, c'est que régulièrement quand vous allez tirer des cartes euh, événements, entre autres. Est-ce que j'en ai un exemple là Oui, en bas, on voit que j'ai deux petits ronds noirs. Là, Ce sont des jetons menaces. En fait, donc je vais les tirer et je vais devoir les poser quelque part. Et si vous voulez, ça va représenter le fait que le, le monde sombre dans le chaos, en tout cas le chaos menace, et ça joue bah, de manière très classique, hein, une sorte de timer, de contrainte au joueur, pour ne pas qu'il puisse se promener librement et puis, euh, et puis profiter du jeu sans avoir un petit peu de pression. Ce qui est bizarre, c'est qu'on peut les mettre où on veut. Euh... Donc, on va, selon les cas, les mettre sur les, sur les villes, ce qui va entraîner leur fermeture, ou bien juste la fermeture du marché, le fait qu'elles ne soient plus accessibles, etc. Ou bien sur certaines cartes quêtes qui peuvent, qui peuvent en recevoir, mais si elles en, elles en reçoivent trop, la quête est terminée. Ce qui est bizarre du coup, c'est que voilà, on choisit où on les met, et on va pouvoir peut-être d'une certaine manière sacrifier des quêtes ou préserver des, certaines villes euh, dont on a besoin, et puis balancer le reste au feu, et euh, ça va casser cette notion d'urgence qu'on va, je pense, probablement trop pouvoir mitiger euh, alors qu'à la base ouais, l'idée de ces jetons qui euh, de ce chaos qui se répand sur le monde était plutôt une bonne chose je trouve. de manière un petit peu plus subjective peut-être j'ai pas l'impression que les miniatures qui soient montrées alors là on va arriver sur le côté euh, pourquoi c'est cher et pourquoi je paye j'ai pas l'impression que ces miniatures soient particulièrement exceptionnelles alors ce ne sont que des rendus bien sûr on en voit d'ailleurs relativement peu euh, bon ça fait pas rêver plus que ça quand on voit ce qui est sorti euh, récemment des fourneaux que ce soit de mythic games de simon ou bien de, de hawk rims euh, pour le prix, là on paye vraiment sur du, des bouts de plastique qui s'ils restent comme ça, sont pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre aujourd'hui d'un jeu. Euh, C'est un élément encore une fois très subjectif et qui est peut-être plus à mettre à part, mais si vous considériez un all-in, euh, rendez-vous bien compte que cette boîte-là peut-être pas l'expérience et la maîtrise d'autres, et que ce que vous pourriez avoir serait peut-être un petit peu décevant à côté de ce que, ce que vous auriez pu proposer tout simplement des, des standies, euh, comme on en a vu par exemple dans The Witcher. Dans la catégorie des j'aime pas, on a aussi les cartes euh, personnages. Alors là, c'est un choix qui a été fait par le, la prod et que je trouve pas exceptionnel. C'est d'utiliser des visuels du jeu qui sont des visuels qui datent un petit peu, euh, en rajoutant un petit peu de le un semblant d'interface du jeu aussi avec la, la même police, etc. Pour moi, ça jure un peu. Je trouve pas ça beau, en fait. C'est encore une fois subjectif, mais euh, là, l'impériale, la, la, la femme impériale. Euh, bah, elle fait penser à un jeu des années 2000 quoi mais c'est pas si vous voulez ça se rapproche plus ça donne plus l'idée encore une fois d'un thème plaqué avec ce qu'on a euh, que d'une adaptation, d'une création vous voyez euh, oui ça rappelle le jeu vidéo c'est rigolo mais en même temps bah, c'est des bouts de trucs en 3D qui ont 15 ans d'âge et euh, c'est pas super sexy, en tout cas ils sont pas donner pour objectif de rénover, de, de créer autour de cette licence, mais plutôt d'appliquer ce qui existait déjà et peut-être du coup de faire une campagne en demi-teinte ou un petit peu à minima. Voilà en quelques mots ce que je pouvais vous dire. Euh, Est-ce qu'il faudrait le backer moi-même Je ne dis pas que je le backerai pas forcément, euh, mais il y a plusieurs paramètres à, à prendre en compte. D'ailleurs, je vais repasser en, en grand écran, ce sera plus simple. La vraie question, ça va être de vous demander euh, ce que vous attendez de ce jeu et où vous vous situez sur le spectre euh, du jeu de plateau en termes d'expérience euh, et d'habitude. Euh, parce que la, vie, la, la durée de vie, comme elle est annoncée, même si on est en tout début de campagne, moi, elle me paraît limité discutable pour un all-in, euh, sachant que pour reprendre les deux jeux que je citais au, au début de, de cette vidéo, euh, Lens of Galzir à minima propose le double en termes de, de durée de vie, avec un monde persistant qui va changer au fil des saisons, et The Witcher, euh, auquel ce jeu ressemble quand même pas mal, euh, avait l'intelligence d'abord de proposer un vrai one-shot, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment un jeu, The Witcher, que vous pouvez sortir avec des groupes différents à chaque fois, sans avoir à suivre une histoire ou à dire « bon là, on prend en cours, mais en fait, c'est pas grave ». Et... Il avait surtout l'intelligence, je l'ai dit tout à l'heure, du deck building, euh, de la personnalisation du personnage, euh, du système de combat avec les cartes justement que vous créez et, et des contraintes qu'imposent ces cartes. Là, on n'a pas tout ça, on est vraiment sur un grand bac à sable avec, euh, bah, pas tant de sable en fait. C'est-à-dire que si vous courez, mais vous pouvez pas faire de château avec, quoi. Vous allez vous promener, tirer des cartes, jeter des dés, réussir à rater, mince. Et puis, on continue, on recommence jusqu'à ce qu'on ait épuisé les, les scénarios qui, j'espère, pour eux, seront quand même plus longs que ce qu'on a pu voir là. Je montre l'écran parce que je l'ai encore devant l'écran. C'est-à-dire 5 lignes en disant euh, « bon bah voilà, il euh, y a un méchant qui est en ville, il faut tuer le méchant, euh, tirer une carte, jeter un dé ». Voilà, ça on peut peut-être s'attendre à plus euh, dans ce domaine-là. Malgré tout, euh, si vous n'êtes pas forcément un joueur de jeu de société et que vous avez toléré toutes mes élucubrations depuis euh, 15 minutes, je vous félicite d'abord, euh, une corebox en soi c'est pas mal. Pour le prix, je veux dire, ça me paraît pas exorbitant. Le problème, c'est qu'ils ont enlevé de la core box tout ce qui était vraiment sympa, euh, toutes les notions très très épiques en fait, et en plus tous les stretch goals qui seront aussi ajoutés après. Donc cette core box, autant elle pourrait valoir le coup pour mettre un doigt, mais sans plus, dans le bain du, du jeu de plateau Skyrim, autant à côté on se dit qu'on passe à côté de ce qui fait Skyrim, ce qui fait Elder Scroll, euh, pour des raisons de coût. Et de l'autre côté, donc je vais finir par radoter mais je finis ma boucle, euh, si on prend la totale, on se dit bon ok, j'ai 12 heures de jeu à 200, 300 euros, est-ce que vraiment ça les vaut euh, D'autant plus que je l'ai dit, la production en termes de figurines reste à, à faire ses preuves, doit encore faire ses preuves. Après oui, forcément, le jeu, il parle aux fans de la série. Euh, il est fidèle à l'esprit, il est fidèle à plein de choses. On sent qu'il y a Bethesda qui est derrière, qui a fourni euh, euh, peut-être des auteurs, qui a fourni en tout cas énormément de, de matériel et de, et de connaissances. Mais aujourd'hui, si vous êtes pas un.. Si vous êtes plus qu'un casual, si vous cherchez des jeux qui encore une fois, doivent sortir, ce qui n'est pas le cas forcément du, du backer occasionnel. Euh, Est-ce qu'on n'a pas mieux dans la concurrence aujourd'hui, en termes d'investissement, que ce soit en qualité de figurine, en durée de vie, ou même en qualité de mécanique Là-dessus, là je, je vais être dur, mais moi, il n'y a rien qui me fait rêver dans, dans Skyrim. Euh, voilà, la question mérite d'être posée. Le mieux à faire, malgré tout, parce que je vous ai montré qu'une une minuscule partie, une minuscule fraction de, de ce jeu, ce serait bah, idéalement d'essayer vous-même le, le mode tabletop simulator, peut-être à plusieurs, pour voir comment euh, les éventuelles interactions même si j'ai même pas l'impression qu'il y en ait tant que ça, peuvent s'organiser. Et puis bien sûr, d'aller voir un, faire un tour sur la page de la campagne, vous faire votre avis par vous-même. En tout cas, moi, je me pose la vraie question aujourd'hui euh, de la viabilité d'un du, du, bah voilà, calcage de thème sur, sur des mécaniques euh, qui, encore une fois, ne sont pas des mécaniques exceptionnelles. Euh, je souhaite bien sûr le meilleur à cette campagne, mais son départ par rapport au nombre de followers qu'elle avait euh, avant le lancement n'est pas non plus dithyrambique, alors qu'il n'y a pas une concurrence exceptionnelle euh, sur ce marché-là en ce moment. Voilà, c'est à surveiller, faites-vous votre avis bien sûr, euh, j'espère vous avoir éclairé sur certains points sur lesquels quand même il faudra rester vigilant, je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très bientôt.